Salut trogueurs, salut trogueuse, et bienvenue sur le trog de Limbo, donc c'est un, un jeu téléchargeable sur le PSN et développé par Ar Art Jensen, hein. désolé pour l'accent, je, je ne parle pas allemand. C'est pas allemand, je crois Ouais mais bon été... ça on dirait allemand. Donc c'est un jeu de dire euh, de réflexion, non euh, Ou de plateforme. C'est un, un petit casse-tête euh, plateforme, yeah. un, un t t petit peu en mélangé. C'est bien, c'est le principe de l'indigame game hein, qui a bien aussi. Ok. Euh, c'est vrai, je me suis fait emballer, lamentablement. Ouais. ouais. donc euh, est, Il est assez intéressant parce qu'en fait, c'est des petits casse-têtes. En mmh. réseau comme ça. Et euh, en fait, c'est euh, un truc qui s'inscrit dans le dans le temps en fait, euh, il faut être toujours synchronisé ouais. savoir quoi faire, à quel moment et pas trop improviser. Ok, sinon au niveau de l'histoire, c'est... bon ouais, niveau de l'histoire, un petit bonhomme, on dirait des ondes chinoises aussi. Ouais, bah l'histoire, c'est tout en noir et blanc avec euh, une petite BO sympa, toujours très calme, très euh, posée. On dirait des euh, marionnettes aussi. Ouais. Merde, merde, merde, merde, merde, merde, wow. <rire> <rire> Non oui, et toujours très calme, toujours très posée. Et en fait le, euh, le principe c'est qu'il faut essayer de, de continuer l'histoire mais on connaît pas euh, on sait pas ce qui se passe on sait bien petits garçons ouais. c'est très mystérieux ah ok d'accord et ça, ça se passe dans un univers plutôt euh, parce qu'on avait une patte d'araignée marinée bah, on dirait en fait, qu'on est dans une des... forêt ville on sait pas grand chose hein, mais c'est quand même des, wow. des ouais donc il ya des trucs pour aller vite et j'ai beaucoup oh, le jeu mais là je suis un peu déçu il y a des trucs pour aller vite, des trucs faut aller lentement, il n'y a pas de niveau de difficulté, c'est vraiment. Euh, c'est plutôt plateforme. Voilà, hein. à, à faire soi-même en, en quelques heures pour essayer de tout faire tout simplement. Ok, ok, ok. Cours Cours ah C'est vrai que c'est lent aussi. Hein, non <rire> ouais, t'es as assez lent, hein, c'est pour ça qu'il faut tout le temps avoir de ah, la Ouais, Il faut, faut, euh, faut réagir au quart de temps. Bon donc là on va passer à un autre niveau. Alors, euh, nous revoilà bah, pour euh... Donc ouais, là on est, un autre dans, niveau. Ouais, on est dans un niveau un peu plus original déjà, en ouais. fait, euh, il faut savoir que parfois il faut euh, éviter il faut... un peu les mécaniques de jeu plus classiques. Mm -hmm. C'est pas trop un ordinateur contre lequel on joue là, c'est vraiment, euh, on essaie de jouer pratiquement contre la nature. Là par exemple, ouais, cet animal, si on s'approche trop vite, après il, il s'envole, voilà, il, il, il fuit. Et si on s'approche trop, même très doucement, il s'envole quand même, il faut toujours trouver le bon moment pour lui sauter dessus. Okay, il faut aller doucement, on voit qu'il tremble, il faut s'arrêter. Donc il y a des, des trucs comme ça, on se dit c'est pas possible que l'ordi puisse gérer ça, mais en fait, c'est... Ah, faut, faut qu'il lui chope ah, Ouais, fait... En fait, ah, ouais pas mal, hein... Euh... en fait, il faut laisser. Et c'est que des moments comme ça, ça ouais. que, je trouve que lumière, euh, assez extraordinaire, à assez originaux. On lui chope une patte à la fin, c'est une en fait des Ouais, hein. ah, la patte qui bouge encore, en plus. Ouais. Ah vraiment, on dirait que t'as es, que été miniaturisé, quoi, euh, Ouais, et donc c'est toujours très quoi. intéressant de voir les trucs, des fois on est tout noir, on voit juste les deux yeux, c'est super flippant, ces moments-là. <rire> c'est vrai que c'est assez bizarre. Ah, oui, je ouais. euh, sinon, au niveau du gameplay, c'est simple à prendre en main, c'est... assez simple, et... il hein, n'y a que trois touches. De se déplacer, ouais. sauter et euh, à, à choper des objets. Ouais. Et encore, même choper des objets, on se met du bon côté et ils n'ont pas besoin d'appuyer. Donc c'est vraiment simple simpliste. Par contre, c'est vrai que c'est euh, assez original. Parfois, il faut tomber... Par exemple, là, il faut que je fasse tomber un, un pneu. Ouais. Et en fait, il faut que je compte sur les le rebond du pneu dans la, dans la descente euh, montée mmh. pour pouvoir... Euh pour pouvoir euh, bah, progresser et du coup il faut toujours être synchronisé par rapport à ce qu'on a fait à ce super donc c'est intéressant là par ah, exemple ouais. quand je vais chercher un pneu je propose qu'on le montre pas ouais ouais de qui va descendre là voilà, vous voyez donc là on est déjà ah, un visage oui. un peu plus urbain hein. et donc après il faut essayer de le de tenir avec ça ah ouais ok d'accord et là, par contre faut que je saute au dessus parce que je peux pas aller non il faut aller vite il faut être super synchro. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu intéressant. Ok, vas-y, ouais, tu reprends le temps que On va voir ce qui tu vas y arriver cette fois. Ouais. Il faut vraiment partir en bon moment. Non Ah, t'as hésité, t'as hésité. Ouais. Bon, on va, te, nous, on on va passer à de la pas. dernière partie. Ah. Alors nous revoilà pour un nouveau et on va parler de graphisme. Qu'est-ce que t'en penses ouais, Graphiquement parlant, c'est assez esthétique quand même. C'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Les animations sont très jolies, moi je trouve. Ouais, les animations sont jolies, bon par contre c'est pas. Ah, c'est pas que... Il n'y a... a pas besoin, vu qu'il n'y a pas de couleur, en a vu, la puissance de calcul est assez limitée. Il n'y a... Ouais. a pas besoin de. Le de... de... truc, euh... l'effet qui est incroyable, parce qu'il est aussi ouais, côté. Il y a pas besoin de ce qu'il pour le BT je pense donc c'est vraiment agréable et c'est un univers graphique. Euh... Ça porte ah, <rire> Non Putain ah, j'en ai J'ai pas le brûlez-vous maintenant je galère. <rire> alors bah donne-nous un peu ton avis. Bah, alors mon avis sur le jeu c'est que c'est vraiment un jeu génial, j'ai adoré, il est peut-être un peu court mais bon, il vaut euh, pas trop. Combien de niveaux à peu près euh, Bah il y en a une euh, trentaine je pense. C'est pas mal j'ai une trentaine. Euh... Mais il s'enchaîne bien, on n'a pas l'impression de faire des jouer à des niveaux. Hein. Ah oui, c'est euh, une bonne continuité. Bah, là, là, par exemple, je viens de le finir, je vais vous montrer le niveau tout de suite suivant hein. Et donc, euh, bah, c'est vrai que c'est vraiment un, un peu à l'indigame, game, hein. c'est de la pure donnée mmh. avec des décors quand même qui sont jolis et, euh, et pas mal de réflexions, Par exemple, sur là, il faut pas oublier de faire ça. Donc on voit les, les, les caisses en arrière-plan. Euh, derrière ouais, pas détail, mal, et donc là, faut réfléchir, réfléchir, là j'espère ne pas vous donner trop les réponses trop facilement <rire> Là, je, par exemple, je peux le faire en plusieurs fois, différent Au début, j'essaie de le faire une fois, c'est plus bien. Un peu normal Et donc oui, et plus ça va, en fait, plus il y a d'outils, donc il y a les... Donc au début, en fait, il y a juste sauter agir, tout ça. Et euh, plus on avance, plus il y a euh, jouer avec la gravité, euh, les, euh, les trucs aussi, quand on passe dans la lumière, ça te fait changer de sens, tu peux aller que dans un seul sens en fait. Mmh. Et euh, après il y a plus de trucs, par exemple la mitrailleuse là qu'il y a. Là si je tombe dans le laser, si je suis dans la merde. Ah ok. Je sais plus comment on fait hein. C'est ça ce matin. Ah, c'est ça, peut-être, peut gravité on dirait. Et là euh, par exemple, il faut pouvoir tomber la caisse qui est un peu, et je fais des... Oh, tu fait deux décapités. Bon, alors euh, bah, on va vous dire salut, sur ce. Salut.